De la coiffe des rotateurs. Alors, la coiffe des rotateurs est un ensemble des tendons du muscle situés au niveau de l'épaule. Les pathologies de cette coiffe des rotateurs peuvent provoquer des douleurs intenses au niveau de l'épaule avec une perte de force et une diminution des amplitudes articulaires. Ces tendons peuvent être affectés par une hyper la dégénérescence naturelle ou encore un traumatisme les persolucitations entraînent une inflammation appelée tendinite. Le vieillissement naturel, associé parfois à des facteurs anatomiques favorisants, aboutit à l'usure progressive de tendons jusqu'à la rupture complète, et réparable, responsable d'une arthrose secondaire. Alors sur cette maquette euh, anatomique, euh, la coiffe des rotateurs présente à décrire euh, cinq muscles entourant l'articulation scapulo-humérale. Euh, donc, on distingue le muscle subscapulaire, le muscle supra-épineux, le muscle infra-épineux et le muscle terrestre-minor ou putérant, et enfin la longue portion du biceps qu'on voit ici. Alors, sur cette euh, vue de côté de, de, de, de l'épaule, ici l'avant, ici c'est l'arrière, on voit que les tendons de ces muscles entourent et coiffent l'extrémité supérieure de l'humérus. Et on distingue de l'avant vers l'arrière le tendon du muscle subscapulaire, le tendon du muscle supraépineux, le tendon du muscle infraépineux et le tendon du muscle Petit et enfin la longue portion du biceps. Alors, le muscle subscapulaire va s'insérer par des fibres charnues au niveau de la force subscapulaire de la scapula et sur les crêtes de la scapula. Euh, il va se diriger vers le et en avant pour se terminer au niveau de Troquin. Alors, on va remettre le muscle. Alors, il a euh, une forme triangulaire avec des fibres euh, musculaires euh, inférieures qui ont un trajet vers le roux et des fibres musculaires euh, supérieures qui ont un trajet euh, horizontal. Quels sont les, les, les, les rôles de ce muscle Donc, euh, Il permet la rotation médiale de l'humérus. Il a aussi un rôle adducteur euh, de bras. Il a aussi un rôle de coaptation de la tête humérale. Il est considéré alors comme un ligament actif. Euh, il joue aussi un rôle de verro antérieur qui va s'opposer à la luxation antérieure de la tête humérale. Alors, le deuxième muscle, c'est le muscle supraépineux. Alors, ce muscle supraépineux, il s'insère par des fibres charnues et acronivotiques sur les deux tiers internes de la fosse supraépineuse. Il faut savoir que ici, c'est la face postérieure de la scapula, qui est divisée par l'épine de la scapula en deux fosses, la fosse infraépineuse et la fosse supraépineuse. Et cette fosse supraépineuse est occupée dans ces deux tiers interne par le muscle euh, supra supraépineux. Donc, euh, il s'insère aussi sur euh, la face supérieure de l'épine de la scapula. Il a un trajet horizontal. Il va se diriger en dehors et en avant et passe dans une voûte euh, ostéo-fibreuse formée par l'acromion et le processus coacoïde et le ligament acromio-coacoïdien qui réunit les deux. Donc on voit que le muscle il passe dans cette voûte osteofibreuse. Et se termine par un tendon aplati sur la face supérieure de trochytère. Il a une forme euh, prismatique triangulaire. Euh, il a un rôle euh, abducteur de l'épaule, d'accord, c'est les, les mouvements qui loin le bras de l'axe de corps. Euh, il est aussi euh, coaptateur de la tête euh, humérale et il a un rôle de suspension de l'humérus. Et il faut noter que ce muscle travaille en synergie avec le muscle deltoïde. muscle infra-épineux, ce muscle s'insère par des fibres charnues et aponeurotiques sur les deux tiers internes de la fosse infra-épineuse et sur aussi la face inférieure de l'épine de la scapula. Euh, il a un trajet euh, vers le haut et vers euh, dehors pour se terminer par un tendon aplati au niveau de la facette moyenne du trochytère donc on va remettre ici il a un aspect vous voyez, triangulaire il se dirige en haut et en dehors et se termine au niveau de trochytère euh, son rôle il a un, un rôle de rotation latérale et de coaptation de la tête humérale Alors ce muscle, il va s'insérer par des fibres charnues et aponivotiques euh, le long de la partie supérieure du bord latéral de euh, la scapula. Ici c'est le bord latéral de la scapula et on voit que ce muscle va s'insérer sur la partie supérieure de ce bord. Euh, il a le même trajet que le muscle euh, infra-épineux, il a une forme allongée et aplatie. Il va se terminer par un tendon euh, au niveau de la facette postérieure de trochiteur. Euh, donc c'est du muscle, euh, le muscle putyran et le muscle infra-épineux. Ce sont du muscle identique, ils ont le même rôle, c'est-à-dire euh, la rotation latérale et la coaptation de la tête euh, humérale. La différenciation, euh, c'est au niveau de leur innervation, le muscle infra-épineux est énervé par euh, le nerf suprascapulaire alors que le muscle euh, petit est énervé par le nerf axillaire Alors les muscles qu'on a décrit précédemment c'est à dire le le subscapulaire, le supraépineux, l'infraépineux et le putiron euh, forment ce qu'on appelle euh, les muscles euh, de la coiffe anatomique. Alors, le tendon du chef-lanc du biceps, lui, fait partie de la coiffe fonctionnelle. Euh, ce chef-lanc du biceps qu'on voit ici, il s'insère sur le tubercule supra de la scapula, il s'insère aussi sur le labrum eh, le labrum qui forme une sorte d'anneau autour de la graine eh, scapulaire eh, pour son trajet il a un trajet intra-articulaire donc il passe dans l'articulation de eh, l'épaule sous la capsule donc il est intra-capsulaire passe ensuite sous la voûte acromio-coracoïdienne. C'est une voûte osteofibreuse qu'on a vue euh, précédemment. Et ce tendon, il est séparé du ligament acromio-coracoïdienne par une bourse séreuse Ensuite, il va s'engager dans le sillon intertuberculaire entre le euh, troquin et le troquitaire sous le ligament transverse du l'humérus qu'on le voit ici. Donc, euh, il a un rôle de coaptation de la tête humérale. Il, a, il se réfléchit aussi sur la tête humérale ce qui lui confère une composante de rotation médiale.